Alors, le métabolisme urbain, c'est tout simplement l'ensemble des flux d'énergie et de matière qui sont mis en jeu par le, par le fonctionnement d'une ville. Euh, c'est euh, bah, tout simplement l'énergie dont nous avons besoin pour nous chauffer, pour nous déplacer. Euh, ce sont les aliments que nous mangeons. Euh, c'est l'eau que nous consommons euh, ou qui sert à nettoyer les rues, ce sont tout, tous les produits que nous, euh, dont nous avons besoin. Et euh, si on parle de métabolisme urbain, c'est pour euh, euh, signifier en quelque sorte le fait que tous ces flux sont liés euh, et que donc il, il faut dépasser une approche sectorielle qui consisterait à se consacrer uniquement aux aliments ou euh, aux matériaux de construction ou à l'énergie. D'une part, et d'autre part, on veut aussi montrer que finalement, ce, en quelque sorte, ce qui sort d'une ville, donc des eaux usées, des déchets, des émissions atmosphériques, ce n'est que le résultat de ce qui est rentré dans cette ville et qu'il faut concevoir l'ensemble. Du coup, ce métabolisme urbain, en fait, il nous permet de, de mieux comprendre les interactions qui existent entre les sociétés, bon urbaines en l'occurrence, et, euh, et leurs environnements proches ou lointains. Alors la, la dématérialisation, euh, c'est un, un terme qui peut avoir plusieurs euh, définitions, mais qui pour nous, dans le domaine du, du métabolisme, signifie tout simplement une consommation moindre de matière. Bon, et d'énergie d'ailleurs. Pourquoi une consommation moindre de matière ben, Tout simplement parce que ce que l'on constate, c'est que la consommation de ressources naturelles ne cesse d'augmenter à l'échelle planétaire, et ceci euh, engendre tout un tas de problèmes, que ce soit pour l'environnement, les milieux, mais aussi pour les sociétés, euh, parce que euh, une, euh, cette euh, consommation de matière et de ressources se traduit par des émissions de polluants, par une dégradation des écosystèmes, par une dégradation de la santé, mais aussi tout simplement par un, une, un épuisement de certaines ressources. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la dématérialisation. Elle rencontre le zéro artificialisation nette pour au moins deux raisons, mais probablement plus encore. La première, c'est qu'on peut considérer que le sol est tout simplement une ressource naturelle et une ressource naturelle non renouvelable. Par conséquent, au même titre que les autres, eh bien, elles devraient être économisées et euh, préservées. Donc ça, c'est un premier élément. Euh, et du coup, le, le zéro artificialisation net répond d'une certaine façon à ce, ce premier volet, bien qu'il ne s'agisse pas forcément d'arrêter d'artificialiser, mais au moins de compenser l'artificialisation. La deuxième rencontre, si je puis dire, entre le métabolisme et euh, le zéro artificialisation net. Euh, est liée au fait que, quand on parle de dématérialisation, on parle aussi euh, d'utiliser autant que possible des ressources renouvelables, et bien sûr, dans la limite de leur capacité de renouvellement. Et euh, quand on réfléchit un peu plus avant à cette question des ressources renouvelables, on se rend compte tout simplement du fait que les ressources renouvelables sont souvent surfaciques, c'est-à-dire que la quantité qui en est disponible dépend entièrement de la surface qui leur est, euh, qui leur est accordée, et donc ça, c'est tout l'enjeu qui est attaché à ce qu'on appelle les sols bioproductifs, donc qui produisent la vie, d'abord par de la végétation, et puis qui sont le support finalement du fonctionnement des, euh, des écosystèmes. Par conséquent, la question de l'affectation des sols dès lors que l'on se place dans cette perspective de ressources renouvelables, bah, devient, ou même on devrait dire, redevient fondamentale, puisque de, la, de cette affectation bah, dépendra euh, dépendront les ressources que nous pourrons produire. Et par conséquent, euh, ceci rentre en balance avec d'autres usages des sols qui vont vers l'artificialisation, par exemple pour construire des bâtiments ou des infrastructures, et de fait, on rencontre immédiatement la problématique du zéro artificialisation net. Alors un modèle plus sobre, euh, ben, ça signifie la dématérialisation, puisque finalement, sobriété et dématérialisation euh, euh, sont synonymes en tout cas quand on rentre dans le sujet par le par le métabolisme. Euh, mais en ce qui concerne les sols, et eh bien déjà cela signifierait arrêter d'artificialiser, donc peut-être même faire plus encore que le zéro artificialisation nette, et puis bah, aller plutôt euh, vers le réemploi, pour employer un terme euh, issu du monde des déchets, que vers le recyclage euh, ou que vers le renouvellement urbain, qui nécessite malgré tout de démolir pour reconstruire. Donc, il va engendrer des déchets, certes, que l'on peut éventuellement recycler, mais avec beaucoup de pertes et de coûts énergétiques. Donc, il y a un premier ensemble très important euh, qui, qui touche ce, cette question de qu'est-ce qu'on fait de ce que l'on a déjà, en fait, en termes de bâtiments, en termes d'infrastructures, en termes d'usage des sols. Et comment est-ce qu'on peut transformer euh, ces, euh, ces bâtiments, ces infrastructures et ces usages à moindre coût matériel et énergétique. Bien sûr, ça, ça implique un nombre d'acteurs considérables. Alors, peut-être des citadins qui ont des, des attentes en termes de logement, en termes de cadre de vie, etc. Mais finalement, quand on creuse un peu la question, on se rend compte du fait que ces citadins, ils ont très peu de prise sur ces questions. Ils sont certes les consommateurs de, de l'espace in fine, mais ce ne sont pas tellement eux qui sont à l'origine de, de, de ces usages et de choix qui sont faits. Alors bien sûr, les collectivités territoriales ont des compétences en matière d'usage des sols, d'affectation et de contrôle de l'usage des sols, mais euh, ces compétences euh, se, se heurtent en quelque sorte, ou en tout cas sont confrontées à euh, d'autres acteurs qui viennent de la sphère privée, qui sont euh, notamment euh, les acteurs du bâtiment et des travaux publics, de la promotion immobilière, les, les acteurs des infrastructures, des services en réseau, etc. etc. qui eux euh, n'ont pas forcément euh, envie, besoin euh, qu'on aille vers une, une, une économie de sol et une économie d'espace et qui pourtant sont ceux qui finalement euh, gouvernent l'essentiel du métabolisme urbain et de l'usage des sols.